Avant, j'ai fait un bac euh, sciences techniques, santé sociale, biologie de laboratoire paramédical, Donc il n'y a rien à voir. Euh, ensuite, euh, ne sachant toujours pas quoi faire, j'ai euh, démarré une formation euh, dans le bâtiment euh, en CAP électricien. Parce que euh, j'ai ce choix-là, parce que euh, j'étais indépendant depuis mes 16 ans et euh, financièrement c'était plus intéressant le bâtiment. Arrivé à 21 ans, j'ai terminé mon CAP électricien et euh, euh, de me rappeler que j'avais envie de faire ça depuis, depuis toujours, donc euh, ben je me suis lancé quoi, et je suis ici. C'est voilà, une formation qui est intéressante pour les jeunes qui ont déjà un diplôme parce qu'on fait plus de cuisine, on, ici on n'aime pas, on est tous un peu allergiques. On au matos français tout ça, mais comme on a déjà un diplôme, on évite ces matchs-là, donc c'est pas vrai. On passe beaucoup de temps en pratique et on apprend.